Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Féministe à Culture Aujourd'hui, nous allons parler d'une sportive qui nous vient du pays du soleil levant, Keiko Fukuda. Judoka américaine d'origine japonaise, elle a su marquer l'histoire de ce sport en étant LA plus haute gradée de l'histoire. 9e dan du Kodokan et 10e dan de la Fédération Américaine de Judo. Elle a été une pionnière et une des dernières élèves survivantes de Jigoro Kano créateur de la discipline en 1935. Elle s'entraîna parallèlement avec Kyuzo Mifune. Elle fut instructeur de judo en 1937 et à partir de 1967, elle enseigna aux états unis dans une école de la baie de San Francisco avant de créer la sienne et de prendre la nationalité américaine dans les années 70. C'est fini pour cette fois On se retrouve très bientôt N'hésitez pas à vous abonner ou partager cette vidéo Ciao, ciao